aux ondes gravitationnelles. Donc, euh, David Langlois va nous parler de la théorie. Ensuite, il y aura une présentation sur les détecteurs, hein, sur les détections. Et puis, une, euh, un atelier sur les données. Euh, donc, euh, David Langlois est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire à son particule cosmologie. Et, et donc, David euh, travaille euh, sur... Euh, euh, sur les ondes gravitationnelles sur les théories euh, de la gravité euh, modifiée euh, des trous noirs à, euh, Voilà, je, je, je, je, je, je te laisse compléter David si tu veux euh, et donc va nous parler va nous faire un exposé sur, le, sur la théorie des ondes gravitationnelles d'après la relativité générale je te laisse la parole merci beaucoup merci Latéo donc, je vais essayer de partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne. Oui, très bien. Okay. C'est bon là Oui. Et on voit le pointeur aussi Oui. Ok. Donc, euh, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter les aspects théoriques des ondes gravitationnelles. Donc, vous allez voir quelques formules qui vont apparaître sur mes transparents. J'espère que ce sera tout de même compréhensible. Euh, donc, je vais commencer par, euh, par, euh, par montrer ce qu'on peut trouver et ce qu'on ne peut pas trouver dans un, dans un manuel de physique de lycée ou de, de collège. Lorsqu'on parle des ondes, donc, on parle évidemment des, des ondes mécaniques, avec les, les différents types euh, transversales longitudinales dans un milieu matériel. On parle également d'ondes électromagnétiques, donc, où il n'y a pas de support matériel qui se déplace dans le vide. Mais je pense qu'on verra rarement euh, les ondes gravitationnelles, qui pourtant font partie aussi euh, euh, de, des ondes qui existent dans la nature. Alors pour les ondes gravitationnelles, le support, en quelque sorte, alors ce sont des ondes qui se déplacent dans le vide, mais le vide joue un rôle un peu particulier parce que c'est un, un vide qui devient dynamique en quelque sorte, Donc c'est l'espace-temps lui-même qui devient dynamique, et donc le signal physique qui va se propager, c'est la déformation de la géométrie. Donc, les ondes gravitationnelles sont une conséquence directe de la théorie de la relativité générale. Donc, je vais passer une, une partie de mon exposé. La première partie de mon exposé va être consacrée à une présentation un peu, un peu rapide de, de la théorie de la relativité générale, en tout cas des concepts, des concepts essentiels. Donc, essentiellement, la relativité générale repose sur la notion de géométrie. Donc, on va faire un petit peu de géométrie pour, pour commencer. Donc en physique newtonienne, c'est de la géométrie classique, on connaît tous bien, à savoir la géométrie euclidienne. Et donc si vous voulez écrire le, la distance entre deux points, entre deux points voisins, et bien vous allez écrire Pythagore. Donc la première relation ici que, que j'écris, c'est simplement le, le théorème de Pythagore. Donc pour faire la relativité, alors je vais, vais d'abord parler de relativité restreinte, avant de parler de relativité générale. Donc, le, le point essentiel de la relativité restreinte, c'est en fait de fusionner, de faire fusionner le temps et l'espace euclidien. Donc, en physique newtonienne, le temps est complètement découplé de l'espace et s'écoule uniformément pour tout, pour tout le monde. En relativité restreinte, le temps devient en quelque sorte une coordonnée euh, également. Et euh, on a une, nouvelle, une sorte de nouvel, nouveau théorème de Pythagore généralisé, dans lequel, en plus de la partie spatiale, on va adjoindre le temps maintenant. Alors, la différence, alors déjà, il faut avoir une, une coordonnée qui est homogène à l'espace, donc on va multiplier par une vitesse, une vitesse fois un temps va nous donner une coordonnée spatiale, donc CT va jouer, va jouer ce rôle et C, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est une, une constante absolue qui caractérise la, la, la structure de l'espace-temps. Ensuite, une autre propriété, vous voyez qu'on a un, un moins qui apparaît dans ce dans cette sorte de relation de, de Pythagore, et le moins en fait permet d'introduire la notion de causalité, en fait de faire une différence entre, entre le futur, le passé, et ce qui est spatialement ailleurs. Donc ça, c'est illustré sur ce petit schéma qui est à droite ici. Donc là, vous avez le point de référence qui est à la, à la croisée des, des, lignes, des lignes diagonales. Et vous voyez qu'en introduisant un moins ici, on se retrouve avec la propriété que la distance la distance au carré peut être euh, positive, négative, ou voire nulle. Donc si on a une distance au carré qui est positive, eh c'est illustré par ce vecteur en bleu ici. Ça correspond à un événement qui est spatialement distinct de l'événement maintenant et, et ici si vous avez euh, une distance au carré qui est négative eh bien vous allez avoir un point, un événement qui sera soit dans le futur soit dans le passé et enfin vous pouvez avoir des distances euh, au carré qui sont nulles même si les deux points ne sont pas confondus et c'est ce qui définit le cône ici Là, vous voyez un, un cône qu'on appelle le cône lumière donc la lumière va se propager sur ce cône donc ce qui caractérise la lumière ce sera une distance au carré qui sera, qui sera nulle. donc, euh, donc, donc cette, cette distance au carré c va définir ce qu'on appelle la métrique de Minkowski et donc la structure, la structure de l'espace-temps en relativité restreinte alors lorsqu'on va euh, vouloir faire de la relativité générale ce qui va se, ce qui va se passer c'est qu'on va déformer on va déformer cette euh, structure d'espace-temps et donc, on va courber, en quelque sorte, on va courber la géométrie. Donc, avant de passer directement à la relativité générale, je vais essayer d'illustrer la notion de courbure de la géométrie en revenant à de la géométrie purement spatiale. Donc, je vais oublier le temps pour un, un petit moment, mais on va revenir ensuite en rajoutant le temps. Alors, donc voici le... Voici le un exemple très simple de, de géométrie qui va être courbe. Alors, commençons par la géométrie qui est plate. Donc, on va se placer à deux dimensions. Donc, imaginez le plan euclidien à deux dimensions. Donc, on peut le repérer par les coordonnées cartésiennes X et Y habituelles. Donc, là, on se retrouve avec le, le Pythagore habituel. On peut également introduire des coordonnées polaires. Donc, on peut définir les coordonnées d'un point par sa distance à l'origine, et puis par l'angle, euh, du vecteur OM avec, avec la demi-droite euh, OX et donc on peut réécrire la distance infinitésimale entre deux points voisins en utilisant ces nouvelles coordonnées donc ρ et φ ensuite maintenant on va passer on va essayer de construire une géométrie à deux dimensions mais qui est courbe donc on a l'avantage de vivre dans un espace à trois dimensions donc on peut imaginer euh, on peut imaginer mentalement la notion de, de géométrie à deux dimensions qui est courbe. Dès qu'on va passer à plus de dimensions, ce qui est le cas de la réalité générale, on n'aura plus cette construction mentale qui pourra nous aider. Mais l'idée, c'est que tous les outils mathématiques nous permettent de faire des calculs, même avec des, des géométries à dimensions supplémentaires qu'on qu n'arrive pas à imaginer. Donc, donc Regardons le, le cas d'une sphère. Donc, alors je vais partir de l'espace à trois dimensions. Donc, encore une fois, en utilisant la géométrie euclidienne, j'ai mon élément de, de longueur au carré qui est donné en coordonnées cartésiennes par cette expression, encore une fois, Pythagore. Donc, comme en, en géométrie plane, je peux changer de, de coordonnées, donc je vais utiliser simplement les coordonnées sphériques. Et donc, je vais avoir maintenant R, donc la, la distance OM, je vais avoir θ, qui sera l'angle avec OZ, et puis également la coordonnée φ. Et ensuite, une fois que j'ai introduit cette géométrie euclidienne à trois dimensions, je vais m'intéresser à une sphère, la sphère qui est, qui est ici à droite, de rayon A, et je vais me restreindre à la surface de cette sphère. Donc du coup, je vais définir une géométrie, et vous, vous, vous le voyez bien, qui est courbe. Donc alors vous voyez qu'en prenant cette expression ici pour le dL au carré, je vais simplement en déduire la géométrie à deux dimensions en fixant r égale constante égale a. Donc du coup le premier terme dr carré disparaît puisque le dr est nul et je vais remplacer simplement r par sa valeur a. Et donc j'obtiens cette géométrie, cette géométrie à deux dimensions. Donc il y a deux coordonnées, θ et φ, qui expriment en fait la géométrie, qui traduit, qui exprime la géométrie de la surface d'une sphère, donc à deux dimensions et courbe. Alors vous remarquez que je peux aussi faire un petit changement de, de coordonnées très simple, de définir ρ comme étant A fois θ. Puisque A est une constante, je peux l'absorber ici, donc je vais avoir un d rho carré. et le θ ici, je vais le remplacer par ρ sur A. Donc, vous voyez que j'ai encore une fois, c'est la même géométrie de la sphère à deux dimensions, mais exprimée cette fois en fonction des coordonnées ρ et φ, et ρ, c'est simplement la distance entre le pôle, le pôle nord, et le point sur la sphère. Alors, petite remarque, vous voyez que lorsque je prends la limite, c'est-à-dire si je m'intéresse à la région très proche, très proche du pôle, ça veut dire que ρ va devenir très petit, et là vous voyez que le sinus de ρ sur A devient approximativement ρ sur A, lorsque, lorsque je vais tendre ρ vers 0, et donc je vais retrouver de façon approximative la géométrie plane euclidienne. Donc, on retrouve l'idée que si vous êtes, euh, si vous regardez la calotte polaire ou une, une, une zone très restreinte autour du pôle, vous allez de façon approximative retrouver la géométrie euclidienne. Et dès que vous allez regarder des distances plus grandes, et eh bien vous allez être sensible à la courbure de, de l'espace. Donc, voilà l'idée, enfin très simple, qu'on peut construire intuitivement d'une géométrie courbe. Ici, à deux dimensions. Alors ce qu'on va faire de façon plus générale, c'est qu'on peut toujours écrire le dl carré, voyez, sous une forme quadratique ici, avec un, des coefficients qu'on va appeler les GIJ. C'est ce qu'on appelle les coefficients de la métrique. Donc pour notre métrique à deux dimensions, sur la sphère, vous voyez que GIJ, c'est une matrice 2 par 2 qui est diagonale avec a carré, donc c'est ça, ce terme-là, et l'autre terme, c'est a carré sinus carré θ. Donc maintenant, on va mettre ensemble ces deux notions. Donc, la notion de relativité restreinte, qui est de, de, de donner au temps un statut de coordonnées, hein, sur le même plan, quasiment sur le même plan que les coordonnées spatiales. Et ensuite, cette notion, et la deuxième notion, la notion de courbure. Donc On va arriver à l'objet euh, essentiel de, de la relativité générale, à savoir, on va décrire l'espace-temps. Par une géométrie quadridimensionnelle, Donc, on a quatre dimensions, une dimension de temps et trois dimensions d'espace. Et cette géométrie va être décrite par une métrique. Et cette métrique est, est, est composée des, des g -mu nu, Donc, mu et nu sont, sont des indices qui vont de. Alors, en général, on part de 0. Donc, 0, ça correspond à l'indice de, de temps, jusqu'à 3. 1, 2, 3, les, les indices spatiaux donc ici on a une matrice, les gémus forment une matrice 4 par 4, puisqu'on est dans l'espace-temps, et c'est une matrice symétrique, vous voyez que c'est symétrique, donc finalement cette matrice contient 10 composantes indépendantes a priori. Ensuite l'idée que, que l'espace-temps est courbe, veut dire euh, intuitivement que l'espace-temps peut être vu comme une sorte de substance élastique qui va pouvoir se déformer. Et donc, euh, la gravitation, tout ce qui est effet gravitationnel va correspondre à des effets qui sont dus à la courbure de la géométrie qui est représenté ici schématiquement sur ce, sur ce dessin alors de façon un peu plus concrète, hein, si on en, on en vient à la gravitation alors la physique newtonienne nous présente la gravitation sous la forme suivante Alors, imaginez qu'on est dans le système solaire, on a le, le soleil au centre et on a euh, la terre par exemple qui est en orbite autour du Soleil. Donc, en, en théorie newtonienne, en physique newtonienne, ce qu'on va écrire, c'est que euh, le mouvement, euh, le mouvement du, de, de la planète, de la Terre, obéit à la relation fondamentale de la dynamique, à savoir la masse fois l'accélération, est égale à la force exercée par le Soleil. Et la force exercée par le Soleil, on peut la réécrire comme euh, la masse de, de la la masse de la Terre, avec le, le gradient, multiplié par le gradient du potentiel gravitationnel, dû, dû au Soleil. Alors, donc ça c'est la vision newtonienne de, de la gravitation. Donc, dans la vision einsteinienne, eh bien, on a une vision complètement différente, à savoir que la force n'existe plus, il n'y a plus de force gravitationnelle, mais ce qui se passe, c'est que qu'on a un objet, ici la, la planète, qui est en train de se déplacer librement, mais dans une, dans une géométrie qui est déformée. Donc du coup, le, la trajectoire la plus courte, en, en, entre guillemets, n'est plus une trajectoire rectiligne, tout simplement parce que vous êtes dans un paysage qui est déformé. Donc le soleil est en train de déformer la courbure, est en train de déformer la géométrie, et donc la, la Terre va avoir un mouvement libre, ne va subir aucune force, mais va simplement suivre, suivre une trajectoire qui est naturelle, du point de vue de, de cette géométrie courbe donc, on, donc vous pouvez imaginer ça par une sorte d'entonnoir évidemment une, un entonnoir c'est à deux dimensions alors que là on est à quatre dimensions donc c'est donc une, une, une vision un peu euh, qui n'est pas tout à fait rigoureuse mais l'idée est, est celle-ci donc vous avez une sorte d'entonnoir et donc vous, avez, vous allez avoir un déplacement euh, à l'intérieur de cet entonnoir donc du coup si vous euh, Écrivez relations, la relation dynamique pour cette, pour cette planète, eh bien vous allez écrire que l'accélération est nulle puisqu'il n'y a pas de force. Simplement, cette accélération en fait, correspond à l'accélération habituelle, mais elle est, vous avez également un terme correctif. Et ce terme correctif, hein, si vous l'écrivez si vous, vous de façon approximative dans le cadre de la relativité générale, eh bien vous allez retrouver à peu près le terme qui correspond au gradient du potentiel gravitationnel. Et d'ailleurs, de cette façon-là, vous expliquez naturellement une énigme. L'énigme, c'est que la force ici, la force gravitationnelle dans la théorie newtonienne, est proportionnelle à la masse de l'objet. La même masse qui apparaît à gauche. Donc vous voyez que, contrairement par exemple à l'électromagnétisme, enfin à la force électrique, vous allez avoir la charge ici. Et vous savez que la charge n'a rien à voir avec la masse. Et Dans le cas de la gravitation, ce qui joue le rôle de la charge correspond à la masse. Et donc La masse joue un double rôle, à la fois une masse inertielle et à la fois le rôle de, de charge gravitationnelle, c'est-à-dire le, le rôle de, de masse gravitationnelle. Donc Vous voyez que dans la vision einsteinienne, eh bien, vous résolvez automatiquement parce que la masse, la masse disparaît en quelque sorte. Vous écrivez simplement l'accélération comme étant l'accélération habituelle, plus un terme correctif qui vient de la géométrie déformée. J'en arrive aux, aux équations d'Einstein. Les équations d'Einstein vont, vont, vont, vont donner la loi qui gouverne la déformation de l'espace-temps. Essentiellement, la déformation de l'espace-temps va être due à la concentration de matière. Donc, plus vous concentrez de matière à un endroit dans, dans, dans l'espace, plus la géométrie correspondante va être déformée. Donc, vous avez ces équations alors, qui sont très compliquées, même si elles sont écrites ici sous forme relativement simple, mais ça contient des équations très très compliquées. et On peut voir ça comme l'extension relativiste de l'équation de Poisson. Alors, L'équation de Poisson qui relie le potentiel gravitationnel à la distribution de masse, vous voyez que c'est une équation instantanée, dans le sens où le potentiel gravitationnel va se déduire instantanément de la densité, de la, de la distribution de masse. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en relativité générale, en fait, il y a un nouveau terme qui va apparaître, qui sera un terme avec des dérivés temporels, Et ce, ce qui explique le, le, la notion d'onde gravitationnelle qui, qui va apparaître. Donc avant de passer aux ondes gravitationnelles, je vais faire un, une autre digression concernant les objets compacts, parce qu'on va voir que c'est un rôle également important. Donc les objets compacts euh, sont, des, sont des, des étoiles, par exemple, des étoiles relativistes, donc des étoiles très concentrées ou des trous noirs. Donc, donc je vais essayer de vous expliquer en, en, quelques, quelques, en deux minutes en quoi ça consiste et comment on peut les décrire. Donc je vais partir de, de la géométrie de l'espace-temps plate, donc Minkowski, donc, donc, donc l'espace-temps de, de la relativité restreinte qu'on a vu au, au début. Donc, il y avait ce terme euh, qui dépend du temps. Et j'ai remplacé ici le dx plus dy plus dz, hein, qui correspond aux coordonnées cartésiennes, par les coordonnées sphériques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, j'ai simplement mis ensemble ce qu'on a vu dans les, dans les deux premiers transparents. Donc, ça, ça correspond à une métrique de Minkowski, c'est-à-dire que c'est la métrique de l'espace-temps non déformée. Donc, si vous mettez ensuite à l'origine un, un objet sphérique massif avec une masse grand M, et bien cette, cette géométrie va être déformée de la façon suivante. Donc, vous allez avoir le coefficient 1 ici qui, devient, qui diminue avec un, un terme qui va dépendre de la masse, de la masse de l'objet, de la constante de Newton, de la vitesse de la lumière au carré et qui est inversement proportionnelle à la distance vous avez également une déformation du deuxième coefficient devant le dr carré qui est l'inverse, vous avez la même chose au dénominateur et là vous n'y touchez pas donc cette métrique ici correspond à une métrique déformée qui est une solution exacte des équations d'Einstein donc c'est la première équation exacte des équations d'Einstein qui est due à Schwarzschild et alors, il y a une notion importante qu'on peut lire dans cette métrique, c'est la notion de rayon de Schwarzschild. Donc, la rayon, Le rayon de Schwarzschild, ça correspond au facteur qui apparaît ici, qui est le facteur qui traduit la déformation. C'est ce 2GM sur c. Si, si vous prenez une étoile ordinaire telle que le, telle que le Soleil, eh bien, vous pouvez calculer donc, ce, ce rayon de Schwarzschild qui a, qui a la dimension d'une distance et vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 3 km. Donc vous voyez que ce rayon de Schwarzschild est beaucoup plus petit que le rayon réel, le rayon physique du, du Soleil, qui est de l'ordre de 700 000 km. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que euh, cette métrique hein, vous voyez, cette métrique n'est valable qu'à l'extérieur de l'objet, eh va représenter une toute petite déformation de l'espace-temps autour du Soleil. Par contre, vous avez des étoiles qui sont beaucoup plus compactes, comme les étoiles à neutrons, dans lequel le rayon de Schwarzschild devient de l'ordre de grandeur du rayon de l'étoile. Donc, donc par exemple, pour, une, pour une, une étoile à neutrons qui a typiquement la même, taille, la, même masse, pardon, la même masse que le Soleil, mais une taille beaucoup plus petite, de un rayon de l'ordre de, de 10 km, bah vous voyez que le rayon de Schwarzschild devient, et reste plus, plus petit, mais devient du même ordre de grandeur que, que le rayon de l'étoile. Donc la déformation à l'extérieur de l'étoile et encore plus importante et enfin vous avez un cas limite le cas limite c'est quand une étoile s'effondre, donc les, les étoiles extrêmement massives en fin de vie vont s'effondrer et vous n'avez aucune, aucune pression qui peut contrebalancer l'effondrement de l'étoile et dans ce cas là, toute la matière, la matière va franchir ce rayon de Schwarzschild et vous allez aboutir à un trou noir D'accord. donc le trou noir ça correspond à un cas, un cas limite euh, où en fait vous atteignez donc ce coefficient ici devient 0. Là, vous avez 1 sur 0 qui devient l'infini au niveau, de, au niveau du, du, du rayon de Schwarzschild. Donc maintenant, j'en viens aux ondes gravitationnelles, qui est le, le sujet principal de, de cet exposé. Donc l'idée des ondes gravitationnelles, c'est très proche en fait de ce qui se passe en, en électromagnétisme. Donc le cas des objets compacts, si vous, avez le, le, si vous regardez la géométrie autour du Soleil c'est un peu similaire à faire de l'électrostatique, quand vous avez des charges, des charges statiques et vous calculez les, le champ électrique autour. Et bien, les, ondes électro, les ondes gravitationnelles, c'est similaire aux ondes électromagnétiques lorsque vous allez faire euh, bouger des charges électriques et vous allez, créer, euh, vous allez créer des sources pour les ondes électromagnétiques. C'est exactement la même chose en, en relativité générale. L'idée, c'est de regarder des perturbations, des petites perturbations de la métrique. Donc, ici, on, on part de la métrique de Minkowski. On suppose qu'on a de petites fluctuations de cette métrique de Minkowski. Et ensuite, on va prendre les équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein, on va les linéariser, ce qu'on fait très souvent en physique. Euh, lorsqu'on a un problème, on, on fait une approche perturbative. Donc, on va linéariser ces équations. Et lorsqu'on linéarise ces équations, on va obtenir ce, cette équation ici. Donc, pour. Euh, pour les, les, les perturbations gravitationnelles, pour les ondes gravitationnelles, c'est une combinaison linéaire, c'est quasiment la même chose que H menu. Vous avez un opérateur qui apparaît en face, qui apparaît devant, qui est le d'Alembertien. Vous, vous reconnaissez une équation d'onde de, de type de d'Alembert. Et puis à droite, vous avez comme terme de source, vous avez le, le tenseur euh, énergie-impulsion. Donc le tenseur énergie-impulsion contient. Euh, la distribution, la densité de masse, la densité d'énergie, également les, la quantité de mouvement du système, et aussi, et ainsi que le tenseur des contraintes. Alors ensuite, vous pouvez euh, étudier, on va étudier d'une part, on peut étudier d'une part la propagation de ces ondes gravitationnelles. Donc, pour étudier la propagation, on regarde comme dans l'électromagnétisme, on se place dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière qui est présente. Dans ce cas-là, l'équation précédente, le terme de source disparaît, donc est mis à zéro. Et vous voyez, donc, on a cette équation de D'Alembert qui, qui, qui reste, avec comme vitesse de propagation qui est ici, le C, donc qui correspond à la vitesse, la vitesse de la lumière. Donc on déduit de cette équation que les ondes gravitationnelles doivent se propager à la même vitesse que les ondes électromagnétiques, à savoir la vitesse de la lumière. Alors, petite remarque, euh, il y a une confirmation assez récente dans ces dernières années, grâce à un événement euh, d'ondes gravitationnelles, euh, ce qu'on appelle une coalescence de trous noirs, dont je, vais, je vais expliquer un peu, un peu tout à l'heure ce que c'est qu'une qu coalescence. Donc, grâce à cette, à cette observation, on a pu à la fois observer le même événement sous forme d'ondes gravitationnelles, et sous forme d'ondes électromagnétiques. Et donc vérifier que le signal électromagnétique est arrivé à peu près en même temps que le signal gravitationnel. Donc la distance étant extrêmement, extrêmement grande, on peut en déduire avec une, une excellente approximation que les deux, les deux vitesses coïncident. Ensuite, lorsqu'on regarde en détail euh, la, la structure de l'information physique qui se propage sous la forme d'ondes gravitationnelles, on s'aperçoit, alors même si c'est a priori une matrice 4 par 4 qui est symétrique, donc on pourrait s'attendre à ce qui est ait 10 informations, en fait on a simplement deux, deux modes physiques qui se propagent, et la raison c'est qu'on a une redondance de description, si on fait un changement de coordonnées, on peut décrire la même physique de façon différente, donc il y a une sorte de redondance, un peu comme un électromagnétisme, où il y a une, où il y a une, une redondance de jauge, c'est la même chose en, en relativité générale. Et du coup, on a deux modes, simplement deux modes qui sont de nature transverse. Et donc, si vous avez une onde gravitationnelle qui se, qui se propage, eh bien, euh, imaginez que vous ayez une sorte d'anneau de, de, de masse, test. Hein, donc, juste un anneau qui va... Qui va caractériser euh, la déformation due à l'onde gravitationnelle et donc pour un des modes vous allez avoir ce, ce genre de déformation périodique donc vous avez une forme anneau qui va se transformer en, en ellipse et puis ensuite va revenir en forme anneau circulaire puis avoir l'ellipse à 90 degrés etc, etc. donc c'est un cycle euh, infini enfin infini c'est un cycle qui correspond à la pulsation euh, due à cette onde gravitationnelle et l'autre mode, vous allez avoir la même chose, mais avec des, des ellipses à 45 degrés. Donc, voilà ce qui, va, ce qui doit se passer lorsqu'une onde gravitationnelle traverse, euh, traverse, euh, traverse l'espace-temps. Vous allez avoir une déformation. Alors, cette déformation est orthogonale à la direction de propagation. Donc, ce sont deux modes transversaux comme pour les ondes électromagnétiques. Donc, cette déformation est orthogonale à la direction la direction de propagation, et vous avez, et vous avez ce, genre de, ce genre de choses. Alors En ce qui concerne l'émission, hein, encore une fois, le traitement est très similaire, même s'il est beaucoup plus compliqué, il est, est similaire à ce qui se passe en électromagnétisme. Euh, donc Vous avez maintenant un terme de source. Donc Ce terme de source va donner naissance à une onde gravitationnelle, alors, bon, on peut, on peut voir cette formule, mais plus simplement. Donc, si vous êtes un observateur ici, à l'instant t euh, en position x, et bien essentiellement, vous allez recevoir des ondes gravitationnelles qui, qui dépendent euh, de la configuration des sources à un instant retardé. C'est tout simplement le temps qu'il faut pour que le signal se propage entre la source et l'observateur. Alors, si vous intéressez à un observateur qui est très loin de la source, on peut faire différentes approximations à partir de cette, cette solution et écrire dans ces approximations, donc ce donc, n'est donc pas, pas la solution complète, mais c'est simplement la, le terme dominant dans la solution, l'onde gravitationnelle va dépendre de ce qu'on appelle le moment quadrupolaire, c'est juste la généralisation du moment dipolaire en électromagnétisme, c'est maintenant un moment quadrupolaire, qui est défini comme ça, et donc l'onde gravitationnelle va dépendre de la dérivée seconde, temporelle, de ce, de ce moment polaire. Alors, quelles sont les sources euh, concrètes d'ondes gravitationnelles bah, A priori, tout ce qui bouge, hein, toute masse qui bouge, euh, va, va créer des ondes gravitationnelles, mais les ondes gravitationnelles, disons, suffisamment importantes pour être détectables, qu'on espère détecter, sont, alors j'ai une, une liste, qui est la suivante, donc les principales sources, c'est celles qu'on a déjà détectées, ce sont les coalescences d'objets compacts, donc de trous noirs ou, ou d'étoiles à neutrons euh, vous avez ensuite des sources qu'on a pour l'instant pas découvertes qu'on n'a pas encore observées mais qu'on espère observer un jour donc les explosions d'étoiles, les supernovas des sources continues euh, d'ondes gravitationnelles, par exemple si on a une une petite montagne sur une étoile à un neutrons, on peut imaginer que ça va créer, enfin on sait que ça va créer une onde gravitationnelle. Et on espère aussi observer euh, des ondes gravitationnelles primordiales qui viendraient de, de, de l'univers primordial. Donc, donc dans le reste de, de cet exposé, je vais me concentrer sur la première source d'ondes gravitationnelles, les coalescences de trous noirs ou étoiles à neutrons, qui ont été euh, observées hein, depuis, depuis 2015. Donc, donc L'idée est la suivante, Alors je, vais, je, vais, je vais considérer un, un cas relativement simple, mais en pratique, c'est ce qu'on attend à observer de deux étoiles, deux, des étoiles compactes, trous noirs ou étoiles à neutrons, qui sont en orbite circulaire, euh, euh, l'une autour de l'autre. Alors, en première approximation, on peut, pour calculer l'onde gravitationnelle qui est émise, on peut simplement faire un calcul newtonien en ce qui concerne la trajectoire, la trajectoire des, des, des objets compacts. Alors évidemment, c'est la preuve, le, ça va simplement nous donner le terme dominant. Si on veut avoir une, un calcul plus précis de l'onde gravitationnelle, eh bien, il faut faire intervenir des corrections relativistes de relativité générale. Et là, le, le calcul devient extrêmement compliqué donc, donc je, vais, je vais vraiment me, me cantonner au, au terme le plus simple, au terme dominant donc pour trouver les équations du mouvement pour trouver le mouvement, eh bien, il suffit de résoudre les équations du mouvement, donc là c'est de la physique newtonienne, il suffit d'écrire la relation fondamentale de la dynamique donc pour chaque objet vous avez la masse fois l'accélération qui est égale à la force gravitationnelle d'un objet sur l'autre objet donc entre le premier objet et le deuxième objet, le signe de cette force va changer. C'est pour ça que vous avez un signe moins ici. Et Là, c'est l'expression de la force gravitationnelle. Alors Il est très pratique de se placer dans le référentiel du barycentre en mettant le barycentre à l'origine. Et Ensuite, on peut simplement combiner les deux équations ici pour obtenir une équation du mouvement pour le vecteur de position relative entre les deux objets donc R c'est simplement la différence des deux vecteurs X1 et X2 et à ce moment-là tout, tout se passe comme si on avait une, une, une, un objet de masse mu qui est la masse réduite dans un post potentiel gravitationnel qui correspond à la masse totale et on retrouve l'équation habituelle pour un objet pour un objet de masse mu dans un potentiel gravitationnel de masse m totale. Alors on peut se, pour simplifier la vie, on se place dans le cas circulaire, donc on peut résoudre explicitement cette équation du mouvement, et on trouve évidemment que la, la fréquence hein, ou la pulsation est donnée par cette expression. Donc ça c'est le, le calcul standard. Alors ensuite, pour passer à la relativité générale, on a vu que les ondes gravitationnelles vont être sourcées par... Le moment quadrupolaire, ou plus exactement par la dérivée seconde temporelle du moment quadrupolaire. Donc là, on peut écrire le quadrupole, le moment quadrupolaire associé à ce système. Donc là, la distribution de masse est très simple, puisqu'on a deux masses ponctuelles. Donc le moment quadrupolaire est juste donné par cette expression ici. Et donc vous voyez que cette expression va varier forcément au cours du temps, parce que les deux objets ont un mouvement périodique autour de l'origine. Donc, cette, cette quantité-là, ce moment, va dépendre automatiquement du temps avec une pulsation qui est oméga. Donc, ça va être même quadratique en sinus et cosinus de d'oméga. Donc, à la fin, vous allez pouvoir, euh, en insérant dans la formule que j'ai donnée un peu plus tôt, on peut calculer, donc on prend la dérivée seconde par rapport au temps. On en déduit l'expression de l'onde gravitationnelle. Et vous voyez que ça dépend, puisqu'on avait des termes qui étaient qui était quadratiques en cosinus oméga, cosinus oméga t et sinus oméga t, eh bien, on peut les, en utilisant les relations de trigo habituelles, on peut les réexprimer en fonction de cosinus 2 oméga t et sinus 2 oméga t. Donc, on en déduit que la pulsation, la fréquence associée aux ondes gravitationnelles, eh bien, ça va être simplement deux fois la fréquence associée au, au, mouvement, au mouvement de la binaire. Alors, faisons un petit calcul d'ordre de, de grandeur. Euh, si on suppose que les masses sont les mêmes, donc j'insère donc, donc ce cas-là, mu et la masse totale c'est de l'ordre de m m carré. Donc vous avez que l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc h est une quantité sans dimension hein, puisque c'est simplement une fluctuation de la métrique. Donc c'est sans dimension. Et bien s'exprime de cette façon là. Et là, alors j'ai mis c égal 1 ici, hein, comme on fait souvent. En relativité, on met souvent c égal 1. Mais si je re, replace le c ici, vous voyez apparaître le rayon de Schwarzschild qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, ce h c'est tout simplement l'ordre de grandeur, c'est le carré du rayon de Schwarzschild des, associé aux objets du système, divisé par le produit de la distance. Donc grand r c'est la distance entre le système binaire et l'observateur, et petit r c'est la taille du système binaire lui-même. Donc prenons un exemple, si on prend un objet qui est, qui est un peu plus gros que le soleil, donc avec un rayon de Schwarzschild de 10 km environ, on imagine que le, le système binaire est suffisamment resserré pour que la distance entre les deux objets soit de l'ordre de 10 fois le rayon de Schwarzschild, donc 100 km, c'est tout à fait réaliste hein, pour des neutrons noirs. Et si on s'intéresse à une distance typique, qui est la distance qui est atteinte par les détecteurs aujourd'hui, qui est de l'ordre de 10 puissance 21 km, eh bien, on obtient un ordre de grandeur qui est justement 10 puissance moins 21. Donc, vous voyez que c'est une quantité extrêmement petite et donc c'est un défi immense de réussir à mesurer cette, cette fluctuation si petite de, de l'espace-temps, mais, mais qu'on sait, qu sait maintenant faire. Donc, continuons sur ce, ce système binaire. L'énergie totale du système, bah, c'est l'énergie cinétique euh, plus l'énergie potentielle. Donc, avec le théorème du Viriel, c'est moins euh, enfin c'est la moitié de l'énergie potentielle. Et ce qui va se passer, c'est que si vous avez émission d'ondes gravitationnelles, eh bien ces ondes gravitationnelles vont emporter avec elles de l'énergie. Ce qui veut dire que le système binaire lui-même va perdre de l'énergie par conservation de l'énergie totale. Or, si l'énergie du système binaire diminue, eh bien ça veut dire que la taille du système va diminuer. Donc les deux étoiles vont se rapprocher, Lorsque l'énergie du système binaire va, va diminuer. Et donc on peut relier. Alors la relativité générale en plus va nous donner. Donc c'est ce qu'on appelle la formule de quadrupôle. La relativité générale va nous donner le taux de perte d'énergie, la puissance perdue sous forme d'onde gravitationnelle. Donc pour le système binaire, c'est donné par cette expression qui est ici. Donc vous voyez maintenant que vous pouvez, euh, vous pouvez relier la variation d'énergie dans le temps, à la variation de la taille du système binaire. Et donc, vous allez, en insérant cette expression ici, vous allez pouvoir trouver une équation qui relie la dérivée de R à R. Et donc, vous pouvez intégrer et vous en déduisez l'évolution temporelle de R, petit r, en fonction du temps. Et si vous passez la pulsation à la fréquence, vous allez en déduire l'évolution de la fréquence en fonction du temps. Et donc, vous trouvez cette expression qui est ici. Donc, c'est simplement une puissance du temps. Et le, le temps, le TC qui apparaît ici, c'est une constante d'intégration qui correspond au temps de fusion, de fusion des, deux, des deux étoiles. Et ce qui est important à noter, c'est que le coefficient qui apparaît ici, c'est une sorte de combinaison des deux masses des deux objets qu'on appelle la chirp masse. Donc, chirp, c'est le, le son que fait un, un oiseau c'est le, le pépiment d'un oiseau. Et donc, ça caractérise en fait l'idée que cette fréquence, hein, comme le système est de plus en plus resserré, la pulsation, le mouvement est de plus en plus rapide, le mouvement de la binaire est de plus en plus rapide, donc la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Euh, vous voyez que la fréquence de ce signal augmente au cours du temps. Et en plus, le système étant de plus en plus resserré, l'amplitude de l'onde gravitationnelle va également augmenter au cours du temps. Donc, vous avez l'amplitude ici qui qui croît avec le temps. Donc fréquence augmente, là vous voyez que c'est de plus en plus resserré, et l'amplitude augmente également. Et à partir de l'analyse de ce signal, eh bien vous pouvez en déduire euh, cette combinaison des masses. Et ensuite en tenant compte des corrections, euh, des corrections relativistes, donc j'ai pas parlé du tout dans le, le mouvement, le mouvement des, le mouvement des étoiles, eh bien vous pouvez aussi accéder aux masses individuelles, mais avec une précision qui est, qui, est moins, qui, est moins, qui est moins grande. Alors, une petite remarque pour dire que, euh, en fait, on était déjà convaincu depuis un moment de l'existence des ondes gravitationnelles, avec une, ce qu'on peut appeler une détection indirecte, grâce à un pulsar binaire. Donc, un pulsar binaire, c'est un système de deux étoiles compactes, hein, ici deux étoiles, deux étoiles à neutrons. Et une de ces étoiles à neutrons est un pulsar. Donc, Un pulsar, c'est un objet qui émet un signal, un signal électromagnétique très puissant, orienté, hein, qui, est, qui est collimaté. Donc vous avez une sorte de, de, une sorte de phare dans l'espace, avec une fréquence extrêmement stable. Et grâce à la mesure de cette fréquence, enfin à la, à la mesure de, ces, de, ces, de ce pulsar, vous pouvez en déduire... Euh, des informations sur le mouvement du système, sur les, le mouvement des deux objets. Et en particulier, vous pouvez mesurer la période orbitale du système binaire. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez émission d'ondes gravitationnelles, vous avez perte d'énergie du système binaire, et donc euh, la période du système doit, doit diminuer au cours du temps. Donc le système doit tourner de façon de plus en plus rapide, et c'est exactement ce qui a été observé Donc, à partir de ce pulsar binaire qui, qui a été observé en, en 1974. Eh bien, Là, vous avez les points, ça correspond aux observations, et la courbe, ça correspond à la prédiction euh, de la relativité générale en tenant compte, hein, qui tient compte, qui exprime le fait qu'on a une perte d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Plus récemment, euh, on a observé directement cette fois euh, des ondes gravitationnelles et l'idée, c'est d'observer des coalescences. Alors, ça peut être des toits à neutrons, mais dans la pratique, on a plus observé des coalescences de, de trous noirs. Donc là, j'ai un, un petit film qui vient d'une simulation numérique hein, qui date de, des années 2005, qui correspond à la fusion, donc euh, à la fusion de deux trous noirs. Donc là, vous voyez la déformation de la géométrie, euh, la déformation de la géométrie de l'espace-temps. Donc c'est un code couleur. Donc là, vous avez une faible démo, déformation euh, loin du centre et vous avez une, forte, une très forte démo, euh, déformation autour des deux trous noirs. Et ce qui se passe, c'est que ces trous noirs vont se rapprocher parce que le système perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles et ensuite, euh, les trous noirs vont se rapprocher de, de plus en plus jusqu'à fusionner. Et à la fin, vous avez un seul trou noir qui d'abord est perturbé et ensuite va se stabiliser. Alors vous pouvez, dans le même calcul numérique, calculer l'émission les, les d'ondes gravitationnelles. Donc là, vous avez comme quantité qui est représentée, une quantité qui traduit l'amplitude des ondes gravitationnelles. Donc là, vous voyez le signal qui est relativement lent. Et ensuite, ce signal va s'accélérer, tout simplement parce que le système est de plus en plus resserré. Jusqu'à la fusion. Ensuite, vous avez la fusion du trou noir. Et puis le trou noir qui reste est perturbé, va émettre les dernières ondes gravitationnelles et ensuite va, va être stable. Donc là, vous avez à droite le, le, signal, le signal des ondes gravitationnelles qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, j'ai quasiment fini. Euh, donc ça, c'est ce qui sera discuté dans l'exposé le, dans le, suivant. C'est justement comment on a réussi à détecter concrètement ces, ces signaux d'ondes gravitationnelles. Donc la première détection date de 2015 et euh, donc elle, a donné, elle a été récompensée par le, le prix Nobel de physique 2017. Et donc vous voyez sur ce signal ici, la fréquence, hein, cette idée que la fréquence augmente très significativement euh, dans les derniers instants de, de cette, du système binaire. Donc là vous avez la, cette idée-là que le, le trou noir, les deux trous noirs se rapprochent de plus en plus jusqu'à fusionner. Après la fusion, vous voyez que le signal, le signal disparaît. Voilà, donc pour conclure, euh, donc, les ondes gravitationnelles, ce sont des, des prédic prédictions de, de la relativité générale donc qui, qui dataient d'une centaine d'années. et Donc elles ont pu être confirmées, bon, d'abord grâce aux pulsaires binaires, donc ça c'est une confirmation indirecte, et puis ensuite euh, grâce aux détections directes de coalescence de binaires. Donc l'idée à retenir c'est que ça permet aujourd'hui d'ouvrir une, une, une nouvelle fenêtre sur l'univers. Donc, tout ce qui est, toute l'astronomie euh, traditionnelle repose essentiellement sur les signaux électromagnétiques. Donc là, on a une toute nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir grâce aux ondes gravitationnelles, ce qui permet d'étudier des objets très compacts, hein, comme les trous noirs, les, les étoiles à neutrons, faire de la cosmologie, donc faire de l'astrophysique. Donc, il y a énormément de, de choses à découvrir grâce à ces, à ces nouveaux signaux. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, il y a trois détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont fonctionné, qui ont permis de, de, de, de voir les, à peu près cinq, une cinquantaine d'événements. Donc deux détecteurs américains, un détecteur européen à Virgo, et, et ensuite d'autres détecteurs vont s'ajouter, donc bientôt un, un détecteur japonais qui va, qui va s'ajouter. Donc c'est une histoire qui commence et, et qu'il faudra suivre dans, dans les prochaines années. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.